Alors, voilà pour RIP, vous voyez c'est un protocole qui est très très simple à expliquer, très simple à comprendre, facile à implémenter, qui a un inconvénient, c'est qu'il est bavard, et qui ne nous donne pas le meilleur résultat. Donc maintenant on va s'intéresser à des protocoles un peu plus complexes, où on va bien mettre en œuvre cette architecture à deux niveaux, où on a un plan forwarding, qui sert uniquement pour forwarder les paquets, donc pour aller vite, pour forwarder les paquets, et vous avez un plan applicatif, et ce qu'on va voir, c'est qu'ici, en fait, c'est équivalent à une synchronisation de base de données. Donc on va complètement oublier les aspects routage, les... ce que c'est qu'un réseau, et en fait, on va fonctionner pour synchroniser nos bases de données, ici, qu'on appelle des RIB. Et le but du protocole de routage, en fait, c'est que tous les éléments du réseau possèdent la même information dans leur RIB. Et en possédant la même information dans leur RIB, eh bien, ils vont être capables de prendre des décisions cohérentes qui vont donc nous permettre de peupler les, euh, les FIB, donc ce qu'on appelle les, les tables de routage. Donc une grande partie du protocole, c'est simplement d'arriver... Sur des réseaux qui ne sont pas fiables, qui sont en mode datagramme, eh bien, à fiabiliser cet échange pour que tout le monde sache la même chose. Alors, on va le voir sur, sur un exemple. Alors, juste, si vous vous rappelez l'analogie que j'avais prise pour le distant vecteur, j'avais dit que c'était, c'était des concierges qui échangeaient des ragots. Donc, dès que j'apprends quelque chose, je me précipite vers les autres portes, vers les autres rues, pour annoncer mon information, Évidemment, cette information se propage très vite dans la ville. Supprimer un ragot, eh bien, c'est quelque chose de complexe. Là, avec l'algorithme du Link State, on va avoir une vision un peu différente des choses, car au niveau du Link State, on va plutôt voir l'analogie la, avec la carte routière. C'est-à-dire que vous avez un plan du réseau, donc qui va être construit grâce à la synchronisation des, des rib des informations, donc des, des protocoles de routage. Et à partir de cette carte routière, eh bien, vous allez mettre les panneaux sur les routes pour dire, voilà, pour telle destination, il faut passer par cette route ou par cette route. Et donc les panneaux, c'est évidemment la fibre. Mais on a une vision globale du réseau ici qu'on n'avait pas avec RIP. Donc on va voir ça sur, sur un exemple. Donc ici, on a une topologie... Donc, constitué de six routeurs, D, F. Ces routeurs sont connectés par des liens. Donc, j'indique ici uniquement le préfixe des liens. Et on a, donc, soit des liens au débit, genre Ethernet, à diffusion, et ici, un lien, point des liens point à point, qui vont avoir un débit beaucoup plus faible. Donc, première étape, qu'est-ce que vous faites Ça, vous n'y échappez pas, quel que soit la méthode de configuration du réseau, eh bien, vous devez donner des adresses IP à chacune des interfaces, et de ces adresses IP, on va en déduire le préfixe du lien sur lequel on est connecté. Donc, notre FIB va intégrer cette information minimale, qui est, pour joindre le réseau alpha, j'utilise l'interface, par exemple, Ethernet 0, pour rejoindre le réseau bêta, j'utilise l'interface PPP 0. Point à point zéro. Donc, chaque routeur va avoir sa configuration locale. Donc ça, on est au niveau du forwarding. Deuxième étape, on oublie complètement la partie forwarding et on va passer dans une autre dimension où là, on va rester au niveau applicatif et notre problème, c'est la synchronisation des bases de données. Donc ici, j'ai mes six routeurs et mes, mes routeurs vont récupérer des informations, donc lire la FIB et en déduire un, première, euh, des premières informations qu'ils vont stocker dans leur base. Donc par exemple, il existe un réseau dont le préfixe est alpha et le coût est de 10. Il existe un réseau dont le préfixe est bêta et le coût est de 100. Donc ça c'est ce que l'on a pu extraire de la FIB, et par exemple, on choisit un coût qui est proportionnel, ou inversement proportionnel, à la vitesse du lien. Bon ça, ce sont des informations purement locales. Chaque machine a cette information dans sa mémoire et ne sait pas ce que savent les autres. Alors avant, bah, on va faire une hypothèse que vous allez voir qu'elle est fausse. On va supposer qu'on a une baguette magique. Et avec cette baguette magique, on va pouvoir apprendre les configurations des autres. Donc, après quelques secondes, tous les routeurs vont connaître ce que connaissent les autres routeurs. Alors je vous rassure, on verra, après on va disséquer la baguette magique, et on verra comment elle fonctionne. Mais pour l'instant, donc, supposons que ça marche, donc chaque routeur va récupérer les informations locales de tous les autres. Donc tout le monde va avoir ces six informations. Alors vous pouvez vous amuser, on va pas tout faire, mais grâce à ces informations-là, en fait, on est capable de reconstruire le schéma, le schéma précédent. Donc il s'agit vraiment de ce qu'on appellera après la base de données topologiques, parce que grâce à ça, on sait reconstruire le plan du réseau. Je prends par exemple A. Si je regarde la machine A, ben j'apprends que A est connecté à alpha et à bêta. Je vois qu'on a également B qui est connecté à alpha. On a C qui est connecté à alpha. Ainsi de suite, si je regarde A, je vois que A est connecté à bêta. Et derrière bêta, on a... Il euh, faut que je trouve on a D qui est connecté aussi à bêta D est également connecté à un réseau état et à un réseau état euh, gamma et d'état voilà bon, ainsi de suite et donc de cette manière là, si vous reprenez cette information eh bien vous êtes capable de revenir au schéma précédent donc là on a Là, on avait plein de pixels, c'était lourd à représenter. Là, on a très peu d'informations, mais c'est équivalent au niveau de la topologie du réseau. Et donc, tout le monde connaît ça. Donc, vous voyez, grâce à ça, j'étais capable de reconstituer le graphe, donc reconstituer mon réseau. Maintenant, comme on a un graphe, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir le plus court chemin entre moi, un des routeurs du réseau, et tous les préfixes du réseau. Alors déjà, ma baguette magique m'a permis d'apprendre l'ensemble des préfixes du réseau. Donc je les connais tous. Maintenant, c'est à moi de savoir quel est le meilleur chemin pour aller vers ce préfixe. Alors pour ça, on a un algorithme qui a été défini par Dijkstra, qui s'appelle Shorted Path First. Donc Shorted Path First, ça veut dire que je vais toujours commencer par explorer le chemin dont le, dont le poids est le plus court, et je vais voir mon prochain saut. Ensuite, dans l'ensemble du graphe, je regarde encore le chemin le plus court, et j'explore le prochain saut. Et en faisant toujours, en explorant par les routes les, de poids les plus faibles, eh bien on arrive à construire l'arbre des plus courts chemins. Alors c'est un algorithme efficace, le seul inconvénient qu'il a, c'est sa complexité en n carré qui fait que quand on est sur des très très grands réseaux, eh bien, ça peut prendre un peu de temps pour être fait. Donc, on va, sur un exemple, faire tourner l'algorithme du plus court chemin. Donc, je, me suis, je suppose que je suis A, donc le routeur A, et j'envoie, donc j'explore, les plus courts chemins. Donc, je regarde la base de données topologique que j'ai, et là, j'apprends que je suis connecté à deux réseaux, alpha avec un coût de 10, et bêta avec un coût de 10. Ensuite, d'alpha, je peux aller à bêta, à b, pardon, et à c, avec, donc je garde le coût de 10. Et à d, pardon, bêta avec un coût de 100, et j'arrive à d avec un coût de 100. Donc, l'algorithme open shorted path first me dit, on va regarder l'état dont le coût est le plus faible. Donc ici, quels sont les coûts? B, 10, C, 10. Donc, qu'est-ce que je fais J'en explore un au hasard. On va commencer par B. Parce que ce B et DC ont 110. Donc, de B, je peux aller vers alpha avec un coup de 20. Ça m'intéresse pas, parce que moi, je sais déjà y aller avec un coup de 10. Donc, un coup de 20, c'est plus grand. Ça n'a aucun intérêt. Je peux aller sur gamma avec un coup de 110 et je peux aller sur état avec un coût de 110. Enfin, ça, ça m'intéresse parce que je les avais pas déjà dans mon arbre. Donc, ce sont des informations nouvelles. Donc, je les maintiens. Et maintenant, je prends l'algorithme Open Shorted Path First. Donc, qu'est-ce que je fais ici Eh bien, je regarde quel est le plus court chemin. Quel est le, le poids le plus court. Donc, on a 110, 110, 10 et 100. Donc le poids le plus court c'est C, donc je regarde donc ce que je peux faire à partir de C. De C je peux aller sur alpha avec un coup de vin, aucun intérêt. Je peux aller vers le réseau le préfixe epsilon avec un coup de vin. Epsilon n'est pas dans le dans l'arbre, donc je le maintiens. Et maintenant je continue à faire open shorted path first. Et donc, je prends le plus court. 110, 110, 20, 100. Donc, je vais explorer ce que je peux faire avec epsilon. Epsilon, je peux aller à F avec un coup de 20. Donc, 20 ici. F n'est pas là. Donc, je maintiens F. 110, 110, 20, 100. Donc, je prends le plus court chemin et je continue à explorer. Donc, de F... Je peux aller via Xi à E avec un coup de 30. Donc, Xi n'était pas là, je le garde. E n'était pas là, je le garde. Le plus court, c'est E. Je regarde, et là, je peux aller à Delta avec un coup de 130. Aucun intérêt, parce que Delta, je l'avais déjà dans mon arbre avec un coup de 110. Donc, j'ai fini d'explorer cette branche, et je continue donc l'exploration de mon arbre en prenant le plus court chemin. 110, 110, 100, donc je vais regarder D avec 100. De D, je peux aller vers delta avec 200, aucun intérêt parce qu'on avait 110. Je peux aller vers eta avec 110, celui-là n'apparaissait pas, donc je le garde. Et maintenant, je regarde ce que je peux faire avec les coups les plus courts chemins, donc j'ai 110 partout, et donc ici je prends 110 D et E, D, je pouvais avoir ce c'est pas intéressant. E, je l'ai avec 30, 110 n'est pas intéressant. Donc j'ai fini d'explorer. Et donc grâce à cet algorithme, alors vous pouvez vous amuser à le refaire sur à partir d'un autre euh, d'un autre routeur. Mais donc ici, j'ai l'arbre des plus courts chemins. Alors je vous rappelle ça, c'est au niveau de mon applicatif donc ça, j'ai fait ça dans mon process SPF. Mais maintenant, il faut que je peuple ma fib. Et qu'est-ce que c'est que ma fibre On a vu ça tout à l'heure. C'est un préfixe avec un next-top. Donc les préfixes, je les ai ici, gamma, delta... Xi, si, epsilon, eta, etc., alpha, beta. Donc ces préfixes, je les ai. Par contre, mon next stop, c'est quelque chose que je dois pouvoir atteindre directement. Donc qu'est-ce que je fais ben, Je regarde mon arbre au premier niveau. Et à ce niveau-là, ben, j'ai mes next stop. B, C et D. Et donc je regarde les préfixes qui y a en dessous de B. Donc si j'envoie à B, je sais joindre eta et gamma. Si j'envoie à C, je sais joindre epsilon et xi. Si j'envoie à D, je sais joindre eta. Donc, qu'est-ce que je fais Bah, Je fais ma table de routage et je vais peupler ma table de routage avec ces informations supplémentaires. Donc, c'est ce qu'on a ici. Alors, si vous voulez, hein, vous pouvez vous amuser à faire la même chose au niveau de C. On va pas le faire maintenant, mais euh, c'est un amusant, on verra pour la, pourquoi par la suite alors par contre donc vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a fait ben, on avait une vision globale du réseau grâce à ma baguette magique et de cette vision globale du réseau j'en ai réduit en fait à ce que l'on sait faire au niveau du routage, c'est-à-dire envoyer vers le next stop donc après au niveau du forwarding je suis vraiment limité j'envoie au suivant en espérant que le suivant, ben, ça marche. Donc, j'ai pas une vision au niveau IP, j'ai pas une vision complète du chemin. Et ce qui est important de voir, c'est que l'arbre des plus courts chemins n'est pas le chemin des paquets. C'est une vision purement abstraite. On a, de cette manière-là, pu découvrir le coût le plus faible pour aller vers une destination, mais... On n'est pas sûr que euh, ça soit ce chemin pris. Alors on va le voir sur un exemple. Ici, j'ai la machine E, ou un routeur qui est derrière E, qui veut envoyer un paquet vers le réseau ETA. Et donc l'arbre des plus courts chemins qui a été calculé, c'est j'envoie sur le réseau Éta, euh, XI, puis Epsilon, puis Alpha jusqu'à A, je passe par bêta et j'arrive à eta. Donc ça, vous pouvez vérifier, c'est le plus court chemin pour aller de xi à eta. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On va forwarder, et donc je forwarde d'epsilon vers f, f envoie vers c, et maintenant, qu'est-ce que fait c'est ben, C, il a aussi calculé son arbre des plus courts chemins. L'arbre des plus courts chemins, hein, c'est pas une décision globale, c'est quelque chose qui est fait par l'ensemble des routeurs, sur la même information, mais qui est fait séparément. Et supposons que B, lui, pour son arbre des plus courts-chemins pour aller vers ETA, il, est suppo il a supposé qu'on l'envoyait à B, et ensuite B l'envoyait à GABA, et de Gamma on allait à ETA. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il y avait le choix entre les deux. Soit on l'envoyait à A vers bêta et ensuite vers D, donc le coût était 10 et 100, donc 110. Soit on l'envoyait vers B et gamma, et le coût était également de 110. Donc les deux routes étaient équivalentes, et là on en a pris une, donc au hasard, en fonction des informations qu'on avait dans notre mémoire. Et donc, ce qui fait qu'en fait, le paquet va faire E, F, C, B, D. Alors que la vision de l'arbre des plus courts chemins de E, c'était E, F, C, A, D. D'accord Donc, ce qu'a pensé E n'est pas ce qui est arrivé dans le réseau. Parce que eux n'a pas une influence globale sur le forwarding. Au niveau du forwarding, il l'envoie simplement au nœud suivant. Et le nœud suivant, lui, va prendre des décisions. Alors, si vous vous rappelez le, le BE qu'on avait fait sur le load balancing, il y avait deux questions auxquelles on n'avait pas répondu. Donc la première, c'était... Par rapport à l'algorithme vu en cours, quelle est la différence, donc dans ce que vous avez vu pour l'équipement, pour Juniper, hein, qui avait euh, proposé de faire du load balancing. Alors quelle était cette différence Et eh bien dans l'algorithme qu'on a vu en cours, hein, qu'on est en train de voir, ben, on avait dit, il y a deux routes à 110, qui sont les routes de poids minimal, et eh bien je vais en prendre qu'une. Donc je choisis arbitrairement A ou B pour aller vers la destination. Donc ça, c'est une possibilité, mais ça nous prive un peu de, de bande passante. Supposons maintenant, comme A, la route vers État passant par A, et la route vers État passant par B, ont le même coût minimal, eh bien, au lieu d'en prendre qu'une, on va prendre les deux. Et donc, ce que l'on fait, dans ce cas-là, c'est qu'on les garde au niveau de sa mémoire, et puis, on va envoyer un paquet, donc dans la première version du Juniper, on envoie un paquet vers A, et dans l'autre cas, on envoie un paquet vers B. Donc au niveau de ce lien-là, de, de réseaux alpha, on a pas mal de bandes passantes, donc ça ne va pas pénaliser d'envoyer vers A ou B, c'est équivalent. Par contre, l'avantage, c'est que derrière, on va pouvoir utiliser en parallèle les liens bêta et gamma, qui eux ont un plus faible débit, et au lieu d'en avoir qu'un seul, eh bien on va envoyer notre trafic sur les deux. Donc on aura un, de meilleures performances au niveau du réseau. On va utiliser beaucoup plus de liens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du ECMP, Equal Cost Multipath. Donc une technique qui est très répandue donc dans les protocoles de routage, LinkState, comme OSPF. Vous verrez ça également à la fin, donc dans le dernier TP où vous ferez du MPLS. Donc quand vous regarderez les VPN et MPLS, eh bien la topologie virtuelle que vous allez faire sur votre réseau, c'est un anneau. Et donc vous avez vous allez avoir vos huit bandes TP qui sont okay, vos huit bandes TP qui sont donc grâce à des VLAN qui auront une forme d'anneau. Donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, quand vous, vous enverrez un trace route, eh bien, vous verrez que vous allez avoir une partie des paquets qui vont passer par un côté de l'anneau, et l'autre partie qui passera de l'autre côté. Donc, vous verrez que le trace route, les adresses vont varier. Tout ça, eh bien, parce que, par défaut, l'OSPF que l'on va faire tourner, donc, quand il voit deux routes de poids minimal équivalente, envoie Partage de trafic entre ces deux routes. S'il si y en avait trois, il partagerait entre les trois routes. Donc, c'est une solution. Donc, quand on est sur un point minimum, il n'y a pas de problème. On peut faire ça et on utilise mieux les, les ressources du réseau. Alors, par contre, il y a un autre, euh, autre cas. Donc, si vous vous rappelez du, du BE, on avait quelqu'un qui disait j'ai une route. Donc au niveau de mon arbre, puisque j'ai une vision complète du réseau, eh bien je vois que pour atteindre la destination, mettons alpha, j'ai un coût de 10 par ce next stop, et j'ai un coût de 20 par ce next stop. Donc ce que je propose, c'est de faire de l'equal cost multipath, mais pondéré, c'est-à-dire que je vais envoyer deux tiers des paquets ici et j'enverrai qu'un tiers des paquets ici. Et donc on vous demandait pourquoi c'est pas une bonne solution. Alors là, c'est pas du tout une bonne solution parce que dans ce cas-là, on ne prend pas les chemins de coût minimum. Et si on a un chemin qui est ici plus grand que le coût minimum, ça veut peut-être dire que dedans, il y a une boucle. Et s'il si y a une boucle et eh bien ça veut dire vos paquets vont venir en arrière. Par exemple, si vous envoyez un autre routeur ici, cet autre routeur peut aussi avoir un coût pour aller ici, mais aussi un coût plus grand pour revenir ici. Comme les paquets sont forwardés individuellement, il va dire « j'envoie 4 cinquièmes des paquets sur ce lien, et 1 cinquième des paquets sur ce lien. » Donc ce qui fait que votre paquet va arriver ici, donc vous l'envoyez sur ce lien, qui va l'envoyer ici Alors vous avez 4, 5 de votre flux qui va bien arriver à destination, mais un cinquième qui va remonter en arrière. Et donc dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir de chemin direct, vous allez avoir la création de boucle. Quand on prend le coût minimum, on est sûr qu'on n'applique pas une boucle. Parce qu'une boucle, c'est un coût additionnel. Quand on est sur le coût minimum, on est sûr qu'on n'a pas ce, ce coût additionnel, et donc on est sûr d'avoir un chemin qui ne reviendra pas en arrière. Donc, faut bien faire la différence entre les deux visions du réseau que l'on a, c'est-à-dire la vision globale que l'on a au niveau applicatif, au niveau de votre protocole de routage, et la vision fonctionnelle qu'on a au niveau de vos fibres, où là, on n'a toujours que le next stop, et quand j'envoie, par exemple, mon paquet à B, eh bien, je ne sais absolument pas ce qui se passera après, parce que ce qui se passe après B, après B, c'est une décision de B. Et C n'a rien à voir dans cette décision. Donc là, on reste très myope au niveau du forwarding, même si au niveau du routage, de, du protocole donc genre OSPF, eh bien, on a une vision complète de ce qui se passe. Pour être beaucoup plus précis il faudra sortir de la dictature de la FIB et venir à d'autres mécanismes, comme par exemple MPLS, où là, on aura un meilleur contrôle sur ce qui se passe sur le réseau. Et on verra ça la, la prochaine fois. Alors, au niveau donc, des, de, de, du protocole, donc, euh, au niveau d'OSPF, de, de ce qui est important de voir, c'est qu'il faut diviser pour gagner. En fait, je vous ai dit, le... il y a deux choses qui sont importantes dans ce qu'on a vu tout à l'heure. La première, c'est que la complexité de l'algorithme du short-to-pass first est de n carré. Donc plus votre réseau est grand, plus vous allez avoir de calculs à faire. Deuxième problème, c'est que plus votre réseau est grand, plus vous allez avoir des chances d'avoir des accidents, ou des risques, d'avoir des, in, des incidents sur votre réseau, et en particulier, vous pouvez avoir une route qui flappe. Par exemple, la route vers bêta, qui apparaît, qui disparaît, par la route bêta, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît. Pour que l'algorithme du Shorted Path Tree et OSPF, les, vos algorithmes de Link State fonctionnent, il faut que tous les routeurs aient la même configuration et donc une base de données parfaitement synchronisée. Si votre base de données n'est pas parfaitement synchronisée, vous avez un risque de création de, de, de boucles. Donc, ça veut dire que quand un routeur change d'état, il doit utiliser sa baguette magique pour informer tous les autres routeurs de ce changement d'état. Alors malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, la baguette magique n'existe pas, ce sont des échanges protocolaires. Évidemment, ces échanges protocolaires ont un coût. Donc, vous passez du temps à synchroniser des bases de données qui n'arrêtent pas de changer. Et ensuite, vous passez pas mal de temps en calcul dans chacun des routeurs pour recalculer des routes. Donc, le but, c'est d'arriver quand on construit des, des grands réseaux. Une des possibilités, hein, si on a des problèmes de, de fiabilité... Eh bien c'est d'essayer de diviser ce réseau en plusieurs parties et dans chacune des parties si chaque partie est en plus petite bah, on gagne au niveau du calcul de l'algorithme du plus court chemin puisqu'on est en n carré, donc si on coupe en deux bah, on a un gain évident et en plus bah, plus le réseau est petit plus moins il y a de risque d'instabilité et donc c'est ce qu'on appelle la découpe en R d'un réseau donc euh, style OSP alors Comment on fait Eh bien, en fait, la découpe en R, elle est assez stricte. On ne peut pas faire ce que l'on veut dans le réseau. On a quand même une hiérarchie assez élevée à respecter, c'est-à-dire que l'on va avoir une aire backbone, et ensuite, toutes les R doivent être directement connectées à l'air backbone. On ne peut pas, par exemple, avoir un routeur entre l'air 1 et l'air 2. Ça, ça casserait la hiérarchie. Donc, on doit être connecté au backbone, alors on peut être soit connecté au backbone via un routeur, comme le cas de l'air numéro 2, ou par exemple par plusieurs routeurs, comme l'air numéro 1. Ça, on a le droit de, de le faire. Alors, on a cette, cette découpe, donc vous voyez, après on n'a pas... Bon, alors on a des, des possibilités de le faire, mais c'est peu recommandé, c'est par exemple de rajouter une aire en dessous de l'air 1. Parce que ça, ça ne rentre pas dans la topologie. Tout doit être raccordé au backbone. Alors si vous ne voulez pas vous embêter, la solution la plus simple, c'est de dire je n'ai qu'une aire dans mon réseau, c'est l'R0, c'est le backbone. Mais dans tous les cas, cette R0 doit être présente. Soit unique, soit rattachée directement à l'ensemble des autres R que, que vous allez avoir. Alors, si on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, on va avoir une base de données topologiques, et cette base de données topologiques n'aura maintenant comme portée que l'air. Et donc ici, quand vous avez un préfixe alpha, par exemple, donc on va représenter donc dans la base de données topologiques en vert, eh bien les algorithmes, la baguette magique que l'on avait vu tout à l'heure va nous permettre de synchroniser l'ensemble des routeurs de notre R pour qu'ils apprennent l'existence de ce préfixe alpha. Donc on se retrouve avec un routeur R1, R2 ici, qui sont à cheval entre deux R. Donc en fait, le routeur R1 ou le routeur R2 vont avoir deux bases de données topologiques. Une pour l'R1 et une pour l'R0. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire À partir, donc ici, on a une vision très précise de ce qui se passe sur le réseau. Donc on connaît tous les routeurs qui sont présents, on connaît l'ensemble des préfixes, on est capable de dessiner le chemin pour aller d'un point à un autre, même si on n'est pas sûr que ce sera le chemin pris par les paquets. Donc on peut avoir cette vision. Mais on ne va pas embêter le reste du monde avec cette vision. Ce que l'on va faire c'est créer une autre base de données que l'on va appeler une base de données des résumés, des summaries où on va simplement indiquer à l'extérieur du monde que l'on a un préfixe qui s'appelle alpha et ici par exemple le coût est de 30 parce que au niveau de notre base de données topologique, on sait que pour aller vers alpha depuis R1 ça vaut 30 R2 va évidemment faire la même chose et va construire sa base de son résumé, en disant, il existe un, pré un préfixe alpha, et le coût, moi, pour y atteindre, est de 60. Alors, on a notre baguette magique qui marche, donc on est capable de diffuser cette information dans l'autre réseau. Je vous ai dit, au SPF, ce sont des mécanismes de synchronisation de bases de données. Donc, quels que soient les objets que l'on va avoir, les mécanismes de synchronisation vont marcher. On s'en était servi au niveau de l'air 1 pour construire la base de données topologiques. On s'en en est servi également au niveau de l'air 0, mais on ne l'a pas représenté, pour construire la base de données topologiques. Et donc, on peut s'en servir pour inonder les autres routeurs de ces pastilles bleues où on a donc les résumés. Ce qui fait qu'on va inonder, et par exemple, le routeur qui est à droite, ici, va se retrouver avec deux informations de résumé, qui sont, il existe un réseau alpha, alors je ne sais pas où il est, je ne sais même pas dans quelle ère il est, je sais simplement qu'il est annoncé par le routeur R1 avec un coût de 30. Et Je sais qu également qu'il est annoncé par le routeur R2 avec un coût de 60. Alors qu'est-ce que je vais choisir? Bah, ben, moi j'ai au niveau de l'air 0, je connais la topologie de ce réseau. Donc je sais quel est le coût pour joindre R1. Là j'ai par exemple 50. Je sais le coût pour joindre R2. J'ai 5. Donc maintenant, ben, je compare. Donc, qu'est-ce que je fais ben, Je me dis, pour joindre le préfixe alpha en passant vers, par R1, ben, ça va me coûter 80. 30 plus 50. Ensuite, euh, donc les 30 ici, plus 50. Maintenant, pour joindre R2, via R2, le coût est de 5 plus 60, 65. Donc, pour joindre alpha, le mieux, c'est d'utiliser... R2, mais évidemment je peux pas mettre R2 dans ma fibre, parce que R2, c'est un, un élément qui est distant, ce pas vraiment mon next stop, ce pas mon voisin direct. Donc en fait, qu'est-ce que je vais avoir Donc ici, je me place sur le, le routeur du haut, donc je sais que pour, donc j'ai mon arbre, ma base de données topologique avec l'algorithme du shorted path tree. Donc j'ai pu construire l'arbre de plus court chemin vers R1, donc on avait vu un coup de 50, l'arbre de plus court chemin vers R2 avec un coup de 5. Et derrière R2, j'ai l'arbre des plus courts chemins vers alpha avec un coup de 60, et ici j'ai l'arbre des plus courts chemins vers alpha avec un coup de 30. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire Comme on avait vu tout à l'heure, je taille mon arbre. Donc je trouve que le chemin le plus optimal, c'est de passer par R2. Et puis après, ça sera ça. Alors le reste, je ne le sais pas. Mais ce que je vois ici, c'est que je vais avoir le routeur vers lequel je vais envoyer l'information pour joindre R2. Et c'est ce routeur-là que je vais mettre au niveau de, du next stop dans ma fibre. Puisque c'est un routeur que je sais joindre directement. Donc au niveau de ma fibre, qu'est-ce que je vais mettre Pour joindre alpha, il faut envoyer à ce next stop, qui est donc l'adresse du routeur. Alors ensuite, évidemment, ce routeur-là, lui, va faire la même, euh, la même opération et va donc ensuite envoyer au next stop, qui va lui permettre de joindre R2, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on arrive à R2. Et ensuite R2, lui, utilisera sa base de données topologique, verra son next-top, ainsi de suite. Donc, vous voyez, on va exploiter toute la connaissance que l'on a du réseau. Donc, je sais la topologie jusqu'à un routeur qui est en bordure d'air, ce qu'on appellera un area border router ABR, qui va donc me permettre de ensuite d'aller dans l'air suivante. Mais vu de l'air zéro, j'ai absolument aucune idée de la topologie euh, de l'air en dessous. Donc, ça c'est important. Par contre, d'avoir ce genre de division, pour plusieurs raisons. La première, vous voyez, ça va me simplifier ma topologie et l'algorithme compliqué de calcul de l'arbre des plus courts chemins. Eh bien, je vais pouvoir le faire sur un plus petit nombre d'éléments. Ensuite, l'autre point intéressant, c'est si je ne suis pas trop bête, au niveau de mon réseau, ou si j'ai la possibilité, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des préfixes contigus et agrégeables au niveau de chaque R. Et donc, au lieu, par exemple ici, j'aurai tout ce qui commence par alpha.1. Donc, au lieu d'avoir un alpha slash 16, par exemple, j'aurai alpha.1 slash 24 pour lr 1 Alpha, point deux slash 24, euh, pardon, euh, slash 24, oui, pour l'air 2. Alpha, point 0, slash 24, pour l'air 0. Donc si j'arrive à faire ce genre de choses, eh bien, vu de l'extérieur, j'ai plus besoin de donner l'ensemble des préfixes qui sont dans le réseau. Je peux les agréger et envoyer simplement une information au lieu d'envoyer N informations. Donc je vais gagner en performance. Dans un sens. Je vais perdre aussi. Parce que si, vous voyez ici, je peux avoir les coûts précis, donc R1 peut me dire alpha, c'est un coût de 30. Maintenant, si j'agrège, donc je vais représenter l'ensemble de, des différents préfixes sous un seul préfixe. Évidemment, le coût sera plus dur à, à trouver parce que euh, il y a des préfixes qui sont proches, qui auront un coût faible, des préfixes qui sont loin, qui auront un coût plus élevé. Donc au niveau de mon agrégation, je ne pourrais plus voir quel est l'optimal. Là, on avait vraiment trouvé la route optimale pour passer de, du routeur bleu ici vers alpha. Après, ça sera beaucoup plus dur. Mais je vais gagner en nombre d'informations émises au niveau de ma table de routage, même si je perds un peu au niveau de mon trafic. Alors ça, c'est ce que je peux faire ici. Alors ici, cette R... Ces airs 1 et 2, euh, 0 et 1, pardon, c'est ce que l'on va appeler des aires de transit. Donc j'ai plusieurs moyens de sortir de cette air, et donc je dois choisir par quel routeur je vais rentrer ou sortir. Donc c'est un peu compliqué. Par contre, si vous regardez l'air 2, bah, l'air 2 elle est relativement simple, il n'y a qu'un seul point de sortie. C'est le routeur R3. Donc c'est ce qu'on appellera un talon ou en français une aire terminale, le stop area en anglais, donc stop c'est talon, une aire terminale dans lequel évidemment, il n'y a qu'un seul moyen de sortir, c'est passer par R3. Donc, l'avantage ici, c'est qu'au lieu d'annoncer l'ensemble des tables de routage que j'ai apprises depuis l'extérieur, eh bien, je vais simplement injecter une route par défaut. Et donc là, dès que je veux sortir quelque part, j'envoie mon trafic, au routeur R3. Donc, ça me simplifie la, les annonces euh, au SPF, Parce que je n'ai pas besoin de donner la complexité de mon réseau. Je dis simplement, tout le reste, c'est par là. Donc, quand j'ai une route en interne, je la connais grâce à ma base de données topologique et j'irai sur une autre routeur dans mon air. Par contre, dès que je veux sortir, donc quelque chose qui n'est pas appris en interne, je l'envoie au routeur par défaut. Alors pareil, si vous envoyez un paquet vers une route qui n'existe pas, si vous avez une route par défaut, vous ne le savez pas. Donc votre paquet va être obligé de passer dans votre réseau jusqu'au routeur de sortie, qui lui aura une vision globale du réseau et vous enverra un message ICMP en disant « cette route n'existe pas ». Donc il y a création d'un petit trafic supplémentaire par rapport à ce qu'on aurait si on avait une vision complète. Mais l'avantage c'est que vous vous simplifiez énormément, la vie en ayant moins de, de choses à annoncer. Donc ça, c'est la deuxième type de division. Troisième type que l'on peut faire avec, euh, par exemple, OSPF ou avec euh, ISIS, c'est maintenant, quand je fais un routage, on va voir que ça, c'est, euh, j'allais dire, du pipeau, mais c'est des choses qu'on ne voit plus maintenant, justement, parce que quand on va... Euh, architecturer un réseau, eh bien on va essayer d'éviter ce qu'on va voir maintenant. Mais c'est une possibilité qu'on a avec ces protocoles, on va voir pourquoi c'est pas bon. Donc ici, j'ai ce routeur qui est dans l'air R2 qui apprend des routes extérieures grâce au protocole BGP. Donc on a déjà un peu parlé de BGP plusieurs fois dans le cours, donc vous savez que c'est un protocole qui sert aux opérateurs pour s'échanger des informations. Donc d'un autre ISP, ou d'un autre provider, je vais apprendre des routes. Donc ce ISP est connecté à ce routeur. Donc qu'est-ce que je fais ben, J'ai ma baguette magique, mon protocole d'inondation, donc je peux inonder l'ensemble des routeurs de mon air. Donc tous les routeurs vont être au courant, de ces préfixes, en particulier le routeur R3 qui est à cheval entre deux R. Donc le routeur R3 maintenant peut inonder l'ensemble des routeurs du backbone. On arrive sur R2 et R1 et ensuite R1 et R2 peuvent inonder l'ensemble des routeurs du backbone. De cette manière là, on va pouvoir apprendre les routes qui étaient à l'extérieur. Donc maintenant, si j'ai un paquet qui vient de l'extérieur, et eh bien tous mes routeurs ici seront, qui vont pour cette route vers l'extérieur, et eh bien tous les routeurs seront au courant de cette route et pourront forwarder vers le bon routeur de sortie. Alors le problème, c'est un peu le ratio entre les routes internes. Donc si vous regardez les bases de données <coughs> vertes et bleues, eh c'est quelques centaines de routes maximum. C'est la topologie interne de votre réseau. Donc, c'est pas énormément de choses, même si vous avez un très grand réseau. Puis, les routes rouges, eh bien, là, c'est important. C'est 400 000 routes à l'heure actuelle. Donc, vous allez être obligé d'avoir assez de mémoire dans l'ensemble des routeurs pour mémoriser 400 000 routes. Donc, ça, maintenant, c'est une solution complètement irréaliste. Donc, on verra dans la suite du cours que... Que l'on va faire maintenant, c'est dans ces réseaux-là, on va avoir donc ce qu'on appelle les AS border routers, donc les routeurs qui sont en bordure de votre domaine, qui eux vont avoir à mémoriser l'ensemble des routes, les 400 000 routes. Par contre, grâce à des techniques comme MPLS, eh bien, on n'est pas obligé d'injecter les bases de données des routes externes dans les routeurs de cœur de réseau. Et les routeurs de cœur de réseau peuvent simplement connaître que les routes internes pour aller à un point à un autre de votre réseau. Et ça suffit. Le lien sera fait au niveau donc, de ces routeurs de bordure. Donc on verra ça là, dans 15 jours quand on regardera MPLS.